Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment personnaliser l'interface de l'appbook. En effet, il est possible de personnaliser les en-têtes des comptes rendus, mais aussi des factures éditées par le logiciel. Pour cela, il faut se rendre sur l'interface route, l'interface d'administration, qu'on le reconnaît facilement par cette couleur jaune. Il va donc falloir cliquer sur le bouton Préférences. Et nous allons pouvoir donc voir toute l'interface personnalisable ici. Évidemment, on va pouvoir indiquer le nom du laboratoire, son adresse, ses horaires d'ouverture, mais aussi le numéro de téléphone pour le contacter, l'email et donc évidemment la ville où il se situe. D'autres informations sont personnalisables ici et nous ferons des tutoriels spécialisés sur le module qualité, mais aussi le module de facturation. En changeant les informations sur cette liste des préférences, nous allons donc modifier l'en-tête. Donc ici, les lignes qui sont générées ici en haut. Nous avons la même en-tête sur les autres documents générés par le logiciel LabBook, comme par exemple les, les factures. Mais ici, vous voyez aussi qu'il y a le logo. Par défaut, c'est le logo du logiciel LabBook. Cela peut aussi être personnalisé. Pour cela, nous allons donc aller sur Paramétrage, puis Changement de logo. Nous avons ici l'interface qui nous permet de changer le logo au sein des entêtes, mais aussi des factures du logiciel labo. Pour cela, vous allez pouvoir charger le logo que vous souhaitez à partir du bouton Parcourir et une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur Enregistrer. Le logo va donc apparaître. Pour pouvoir rentrer dans l'interface euh, et, et dans la case qui est prévue à euh, être imprimée donc, sur, euh, sur ces différents papiers, la largeur va être forcée à euh, 230 pixels et la proportion du logo va être conservée. La boucle supporte des logos au format PNG mais aussi euh, GPG. Une autre fonction de paramétrage va être de configurer le compte rendu lui-même. Pour cela, nous allons aller dans paramétrage et configuration des comptes rendus. Ce paramétrage permet de définir si on souhaite une en entête complète ou une en entête simple. Le but est de diminuer la place que va occuper celle-ci sur le papier et donc de favoriser l'impression d'un compte rendu sur une seule page. Dans le même esprit, vous pouvez euh, autoriser l'impression des commentaires, mais aussi la refuser dans ce même esprit, euh, pouvoir euh, garder, euh, gagner de la place et donc euh, imprimer moins de, moins de papier et utiliser moins d'encre dans votre laboratoire. Voilà, nous avons vu comment personnaliser cette entête au sein du logiciel Labo, changer le logo, changer ces lignes ici qui définissent votre laboratoire, mais aussi le, la place, qu'elle qu'elle qu elle tient sur le compte-rendu elle-même. Voilà, merci pour votre attention.